Nous venons de voir euh, le film « L'immeuble des Braves » réalisé par Bojina Panayotova, que nous remercions encore d'être présente parmi nous pour cette discussion. Alors, je me permets d'abord de vous présenter, Bojina, euh, à nos spectateurs. Donc, vous êtes née en Bulgarie, euh, dans une famille qui a émigré en France à la chute du mur de Berlin. En France, vous étudiez la philosophie à l'ENS, euh, la réalisation cinématographique à la FEMIS. Euh, votre filmographie a la particularité d'en entre les films documentaires et les films de fiction, entre la Bulgarie et la France, entre les courts et les longs-métrages. Euh, votre film précédent, le long-métrage qui s'intitule « Je vois rouge », a été primé au festival Jean-Rouche et à cette occasion, le jury de l'INALCO a souligné euh, le fait qu'il mêle de manière originale les codes du film de famille, du film d'espionnage, au sein d'un documentaire. A euh, titre personnel, justement, le rapport documentaire-fiction, en voyant l'immeuble des Braves, c'est ce qui m'a questionné d'emblée. Mais avant euh, d'aborder plus avant ce sujet, j'aimerais revenir sur une expression euh, utilisée dans votre biographie présente sur le site euh, du collectif de réalisateurs-producteurs Stank, euh, qui qualifie vos films de films sauvages. Alors, J'aimerais en faire ma première question. Qu'est-ce qu'un film sauvage et est-ce que ce court-métrage en est un alors, un film sauvage, c'est une expression qui est consacrée, en fait, dans le cinéma, enfin, un peu dans le milieu du cinéma. On dit ça des films qui sont faits hors système, quoi, hors financement, disons. Il euh, y en a de plus en plus, parce que c'est assez facile, euh, maintenant, de filmer. quoi. C'est pas si cher, maintenant, de filmer. Après, c'est plus compliqué de retrouver, justement, le système, d'être diffusé. Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, bah, moi, j'ai fait... Alors là, vous avez fait toute ma bio, ouais. J'ai fait plutôt des études, voilà... Euh, bien dans le système. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à faire, à vouloir voilà, à voir, faire mes propres films, euh, j'ai plutôt euh, commencé à travailler sur une fiction avec un producteur bien installé, etc. Euh, C'était une fiction qui, qui devait se passer en Bulgarie. Et en fait, assez vite, j'ai senti que je ne me sentais pas vraiment légitime dans ce rapport-là à la Bulgarie, que j'avais en fait écrire le scénario ici, euh, alors que finalement je connaissais assez peu le pays, il y avait un truc qui ne marchait pas, et donc j'ai eu envie d'y aller. Et effectivement, le, le fait de me lancer dans une, euh, bah, dans une manière de faire plus sauvage, donc ça veut dire euh, plus ou moins toute seule, euh, avec euh, peu de moyens au départ, euh, ça me permettait d'avoir une, voilà, une liberté, un rapport peut-être plus authentique à la matière que j'allais travailler. Plus personnel aussi, voilà donc le, le film que vous avez cité. Euh, alors, c'est mon film précédent, mais il, il sort en salle dans, dans un mois, donc c'est est quand même euh, il, est, il, est, il est aussi euh, voilà d'actualité quelque part. Euh, en fait, comme je disais, voilà, c'est ce film là quelque part qui m'a mis dans un certain rapport au filmage, à la ville. Voilà, j'étais vraiment en fait pendant plusieurs années euh, avec une caméra tout le temps sur moi. Euh, je guettais à vrai dire les films un peu partout quoi. Voilà. et c'est je pense pour ça que eh ben, j'ai accueilli celui-là qui s'est présenté de façon complètement euh, bah, étonnante quoi, en fait. euh, voilà, inattendue en tout cas euh, et donc est-ce que celui-là c'est un film sauvage, bah ouais là c'est vraiment le summum du film sauvage quoi. Euh... <rire> euh, bah, je peux vous dire en deux mots juste comment ça se passe c'est que donc voilà moi je j'ai remarqué cet immeuble euh, voilà un jour en fait je, je, je, en passant tout simplement euh, il est au milieu de la ville au milieu de Sofia et il est bon il, il avait l'air très étrange parce que évidemment abandonné mais avec un homme qui était à son balcon donc je me suis dit mais qu est -ce que c'est qui, qu -ce, qui est cette personne en fait et qu'est ce qui se passe là-bas? Donc on a dit que je suis allée le voir, on a discuté cinq minutes. Moi, j'étais en bas, lui, à son balcon. J'avais déjà ma caméra parce que je me trimballais toujours avec ma caméra. Euh, et puis voilà. Et puis je suis revenue. Effectivement, mes producteurs m'ont parlé de ce projet de No Man's Land. Je me suis dit « Ah, voilà, je vais aller faire un repérage là-bas pour raconter peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble ». Et euh, voilà, j'avais ce réflexe un peu bizarre d'enregistrer tout le temps à ce moment-là. Donc euh, je l'ai appelé, il était plus là, je l'ai appelé et j'ai enregistré notre conversation, celle qu'on entend au début du film. Et je pense que déjà là, à partir du moment où il m'a il dit cette phrase, je suis en train de sauver l'humanité à ma façon en ramassant les escargots sur la barrière euh, du métro pour pas que les gens les, les écrasent, bah, euh, j'ai senti déjà que je l'aimais quoi, Enfin un truc euh, voilà, assez fort. Je, je sentais en lui euh, enfin aussi voilà, une, une intensité quoi, euh, avant même que la situation de ces chiens qui avaient disparu ne soit là. J'ai senti que c'était un personnage, quoi, voilà, un personnage euh, enfin, de cinéma potentiellement, qu'on qu pouvait essayer de faire quelque chose ensemble. Et donc, euh, voilà, bah, j ai, j ai, j ai, je suis restée avec ma caméra et donc notre rencontre, en fait, c'est toujours faite avec une caméra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... <rire> Il y a assez peu, en fait, de, de hors-champ de, de notre rencontre. C'est vraiment ce qu'on voit là. Et, euh, et c'est un peu le pacte qui s'est scellé comme ça, quoi. C'est-à-dire que... Et de manière assez sauvage. Hein, vous voyez bien. C'est-à-dire que je lui ai pas dit... Voilà. Vous... Je lui ai pas expliqué, quoi. J'étais juste là, comme ça. Et puis euh, euh, ça s'est fait euh, de façon euh, implicite, quoi. Avec toute l'ambivalence, hein, puisqu'il me dit « filme, ne filme pas », enfin voilà, c'est tout ça, on se cherche, en fait, dans, dans, dans le film. Euh, enfin bon, je pourrais continuer. Et voilà, oui, non, et pour dire le, le cheminement, en fait, c'est que j'étais pas sûre, évidemment, que c'était un film qui se passait. Je, je me disais au début, je me disais « bon, c'est peut-être des repérages, c est, c est, bon, je, les, je filme, on verra bien ». Mais euh, bah, à partir du moment où il y avait ces chiens qui avaient disparu et l'urgence dans laquelle lui commençait à être, cette intensité-là, euh, en fait, moi, j'ai senti que quelque part, je, je reconnaissais, euh, je pense, une, une intensité que je pouvais avoir moi aussi et que donc je pouvais comme me mettre sur, euh, de plein pied avec lui. Voilà, je pouvais accompagner en fait à ma façon euh, ce qui était en train de se passer là. Et puis quand a surgi le, le, le gérant, flic, l'homme de, de l'ombre, enfin je sais pas comment on peut l'appeler quoi, le, comment le méchant, voilà, euh, bah là j'avais là, vraiment l'impression que ça y est, le, le, c'était sûr qu'il y avait un film et qu'il fallait surtout que je sois... Euh, à la hauteur, en fait. Enfin, il y avait tout à coup une urgence pour moi aussi. En fait, c'était qu'il fallait que je, je, je, je reste présente et que je suive cette situation, quoi. Parce que voilà, ils étaient... Tout à coup, c'était un truc assez... Euh... Euh... C'était presque un duel de western, quoi. D'un coup, ce type qui débarque... Euh... Euh, cette violence évidemment aussi qui, qui, qui, qui nous dépasse un peu à ce moment là mais, mais qui raconte plein de choses, enfin voilà bon allez-y avec d'autres questions parce que sinon je vais... Merci sinon j'ai plus qu'à partir ah. euh, moi pour continuer du coup je vais revenir un peu à ce rapport documentaire fiction parce que du coup dans le film il euh, y a des éléments qui correspondent euh, au cinéma de fiction tel qu'il est communément admis, il euh, y a une enquête autour d'un fait divers on se retrouve comme ça dans cette mystérieuse disparition, un peu dans une ambiance de polar. Et euh, en plus, il y a une unité de temps, de lieu, d'action qui rappelle aussi les, les codes du théâtre, euh, de, de la, du drame classique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue, puisque en plus, euh, ce n'est pas votre coup d'essai, votre point de vue sur ce mélange des genres dans votre cinéma euh, Alors c'est alors en fait, bon, moi je viens plutôt de la fiction au départ, voilà, j'ai fait la fémis, à la fémis on étudie plutôt la fiction. Enfin moi j'étais en, dans le département réalisation, j'étais assez peu formée finalement au documentaire. Et, euh, et puis ma cinéphilie, il se trouve que voilà, j ai, j ai, j ai... quand j'étais ado, j'adorais les thrillers, j'adorais les films de genre. Euh, voilà. Donc je viens de là, quelque part euh, c'est inscrit dans, dans, dans, dans mon goût voilà, naturellement. Et... Euh, et je pense que quand je, quand je me suis mise à, voilà, à faire des documentaires de façon beaucoup plus euh, brute, donc sans scénario, voilà, sans... Euh, L'autre film, « quoi, Je vois rouge », qui est un peu la matrice quand même, euh, c'est un film où mon, mon, mon point de départ, c'était de me dire « OK, je vais vivre une expérience en Bulgarie ». Il se trouve que c'est aussi une enquête... Qui, qui, qui, qui euh, en fait, ça raconte, je vous dis en deux mots, hein, c est, c est, en fait, je fais une enquête avec ma famille pour essayer de comprendre si euh, voilà, mes parents ont eu euh, un rapport avec la police secrète. Voilà, si, euh, parce que c'est un sujet un peu tabou, mais, mais qui commence à, à s'ouvrir en Bulgarie, la question de la collaboration des gens à, à cette police euh, secrète qui faisait que les gens s'espionnaient un peu euh, les uns les autres pendant le communisme. Et donc, euh, ça provoque un tsunami dans la famille. Euh, et, et, et voilà. Mais en tout cas, je, je voulais... Euh, ne, en fait, euh, non pas vivre quelque chose dans la vie, puis, euh, le, puis tourner un film, comme exécuter quelque chose euh, a posteriori, mais vivre une expérience et la, et, la, et la tourner en même temps. Et il se trouve que, ben, voilà, c'était aussi une enquête. De, de et que... On a, des, on a des voix. Vous pouvez continuer. Euh, je, pense ouais, que non, je pensais que c'était quelqu'un dans la salle. Je euh... ne vais pas mettre le micro. ouais plus près. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, que c'était une enquête. Et que, voilà, en fait, euh, au montage, surtout, je... En fait, je me suis rendu compte que j'avais très, très envie de, de jouer avec le film de genre. Effectivement, que quelque part... Bah, spontanément, dans mon geste, j'étais allée vers le thriller euh, aussi euh, avec mes parents et que c'était une manière aussi bah, de, de, de, comment dire, de, de, de rendre ce sujet qui est assez lourd. Hein, L'histoire de, de, de la police secrète dans ma famille, c'est quand, quand même assez compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est ce que ça provoque comme, comme relation entre, entre mes parents et moi. Euh, mais en fait en jouant avec les codes du, du cinéma euh, du cinéma quoi du cinéma de genre et eh ben il en fait on, on trouvait comme une manière de nous émanciper des, des espèces de, de, de, de poids énormes que ça pouvait être euh, voilà de, de tout, tous les archétypes en fait qu'on qu convoque dans le film de, de, de collabos, euh, d'inquisiteur parce que moi je me, je me retrouve dans cette place là enfin voilà et donc euh, et donc pour ce film-là, en fait, quelque part, alors je l'ai, j'ai pas cherché. Hein, bon, donc comme je vous disais, ce, ce film est arrivé comme ça. Mais je pense que c'est parce que on est parti dans cette, euh, dans cette même ambiance, quoi, d'enquête, de, que je me suis aussi euh, quelque part, je l'ai amplifié, je pense, euh, par euh, bah, ma caméra, ce qu'on se disait quand même. Euh, voilà, il y a certaines choses qu'on se disait qui sont qui, sont, qui ont sauté au montage, et, et je pense que j'ai dû inciter, quelque part, euh, Ivan à, à aller là-dedans aussi, quoi. Euh, parce que euh, bah, j'étais un peu euh, au, au premier degré, un peu surexcitée par ce qui était en train de se passer, en fait. Enfin, à la fois euh, complètement en empathie avec lui, mais un peu terrifiée aussi de découvrir euh, euh, bah, voilà, ce qui peut se passer dans, dans, dans, voilà, dans, dans un quartier de Sofia, où, en fait, pour moi, c'est un peu ça que raconte le film, en fait, c'est comment... Euh, la mafia, quelque part, enfin, ce, ce, voilà, ces, ces nouveaux. Euh, enfin, oui, disons, la mafia enfin, voilà, le, a infiltré un peu toutes les couches de la société, mais aussi la tête des gens. Quoi. Quelque part, euh, euh, quand on fait des cauchemars ou quand on fait des délires à Sofia, parce que lui, on, voilà, il, est, il y a une forme de démesure, quoi, on le sent bien, il y a une forme de paranoïa dans, dans, dans, dans ce qu'il traverse. Et eh ben en fait c'est ça qu'on ça qu'on délire quoi c'est c'est la mafia et des animaux massacrés quoi voilà et c'est bon et, et, et voilà les, les dans les deux films il y, y a cet aspect paranoïaque quoi qui est à la fois je pense le, le la maladie du pays et de la maladie je pense de de, de tous les pays euh, disons euh, post-communistes quoi euh, mais qui est aussi en fait un bah, une tonalité qui existe au cinéma. quoi Le thriller paranoïaque, c'est euh, voilà, un genre, en fait. <rire> donc, euh, quelque part, euh, par le cinéma, moi, je me mets, en fait, euh, sur la même... Euh, comme la même euh, vibration, je sais pas trop euh, comment dire ça, mais... Euh, voilà. Et, et quelque part, d'ailleurs, pour euh, continuer sur cette histoire de paranoïa, en fait, ce qui, ce qui m'intéressait euh, aussi, voilà, avec la... parce que j'ai mis de la musique, hein, donc euh, ça aussi, ça... C'est un des outils qu'on a dans le cinéma, le cinéma de fiction. Dans le cinéma documentaire, c'est plus rare. On y va avec beaucoup plus de pincette quoi disons euh, mais c'est vrai que moi je, je voulais en fait souligner ce côté un peu euh, fausse piste aussi quelque part au, au départ on est dans quelque chose qui s'ouvre comme ça et on sait pas est-ce que ça va basculer est-ce que tout à coup ça va partir en baston est-ce que euh, est-ce qu'on va effectivement tomber sur des cadavres enfin voilà je voulais souligner cet aspect là et en même temps pour moi, c'est assez important, à un moment donné, euh, quand on est dans le bus en train d'aller vers euh, le chenil, euh, bah, tout à coup, on voit par la fenêtre des, des policiers en fait, qui sont en train de, de, de, de mettre un homme au sol, quoi, de plaquer un homme au sol. Et, et c'est à ce moment-là en fait, que la musique... En fait, J'utilise une, une musique récurrente en fait, pendant les 20 premières minutes du film, quasiment. Et à ce moment-là, en fait, je la laisse au début, c'est comme des petites, euh, des petites virgules, c'est comme le début du morceau. Et en fait, là, à ce moment-là, je le laisse se déployer dans une forme de lyrisme, en fait. Il y a des voix, en fait, un peu d'opéra. Enfin voilà, il y a, une, il y a une petite, voilà, quelque chose de, de plus, euh, plus lyrique et qui, pour moi, vient résonner avec cette image des, des flics, parce que c'est comme si, d'un coup, cette, ce délire, effectivement, peut-être, de, de Ivan, bah, en fait, il n'est pas, pas si délirant. Quelque part, c'est cette Bulgarie-là qu'on voit par la fenêtre, euh, qui, qui se tient derrière, quoi, et qui est un peu la souffrance, quand même, aussi, euh, qu'il porte sur ses épaules, que cet immeuble porte sur euh, ses épaules. Enfin, voilà. Et, et, et pour moi, c'était un peu l'idée de... Voilà, de, de. Comment dire ça voilà, de, de souligner le fait qu'il n'est pas, euh, pas tout seul quoi, dans, son, dans son monde. So, ce monde-là existe aussi. J'avais relevé justement une très jolie phrase, toujours sur le site de Stank. Euh, je la cite là rapidement. Euh, Ivan, dans tous ses états, alerte le quartier et se lance dans une quête éperdue pour retrouver ses chiens et défendre le dernier bastion d'innocence qui le relie à ce monde. J'avais trouvé ça très joli, moi c'est une phrase qui a aussi éclairé un peu le film d'une autre manière. Est-ce que, est que du coup c'est aussi euh, ça qui se dégage selon vous de la société bulgare, j'ai envie de dire Est-ce que c'est les, les, -ce est dur pour les faibles, pour les rêveurs, pour euh, ceux qui veulent partager Et est-ce que c'est aussi, petite euh, mini-question complémentaire, euh, est-ce que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas le nom d'Ivan au générique Est-ce que c'est une manière de le, de le protéger quelque part aussi euh Alors non, ça c'est... Euh... Je réponds juste... <rire> en fait, je sais, vous avez une copie qui est une copie un peu de... Enfin, pas de travail, hein, le, tout est OK, quoi mais euh, le générique n'était pas fini. D'accord. Et il se trouve que... Non, non, en fait, euh, c'est juste que j'ai perdu en fait la trace d'Ivan pendant plusieurs années. Et, euh, et je n'avais pas son nom. En fait, je savais qu'il s'appelait Ivan, mais je n'avais pas son nom de famille. Et je l'ai retrouvé là il euh, y a un mois. Et donc euh, maintenant, non, non, il y a son nom. Il est, il est au courant du film, évidemment, etc. Euh, oui, euh, donc par rapport à la... Oui, le, le dernier bastion d'innocence ouais, qui le reliait au monde. Oui, c'est en fait... Euh, Effectivement, il est euh, faible hein, quelque part. Il est victime clairement de, de, de quelque chose, enfin de, de, de ce nouveau monde là qui s'est dessiné dans ce quartier et de, autour de cet immeuble. Et en même temps, euh, en tout cas dans le film, j'ai essayé, c'est pour ça aussi je pense que c'est cette forme de thriller plutôt que une complainte ça pourrait ça aurait pu être ça voilà on aurait pu partir dans finalement arrêter la recherche des chiens et euh, raconter juste l'histoire de l'immeuble et toutes ces galères etc et en fait je je crois que ce que j'aimais c'était que dans son intensité dans sa manière dans cette opiniâtreté folle quoi qu'il avait et l'emballement aussi et eh ben il y avait quelque chose que je trouvais effectivement assez poétique et on, on sentait que il bah, y avait là euh, quelque chose qui s'accrochait et qui le rendait comme un héros. Enfin, alors un héros à la Don Quichotte, hein, sûrement, mais quand même un héros, quoi. Et, euh, et voilà, et c'est la fin du film avec euh, ce dernier câlin, quoi, qui tente avec euh, le petit chat et qui rate un peu. Enfin, bah, effectivement, c'est... Il faut se résoudre aussi à cette euh, tristesse-là. Il y a, y, a y a quelque chose de l'ordre d'un deuil, il y a une tristesse, a, il est seul. Enfin voilà, c'est bien réel tout ça. Mais, euh, mais quand même, il est, voilà, je, je tenais en tout cas à ce qu'il apparaisse comme un, un personnage de cinéma. Quoi. Euh, voilà. <rire> Et c'est vrai que c'est... Parce que vous me posez la question, est-ce que c'est ça que... Enfin, est-ce que ça renvoie voilà, à Sofia, à ce qu'on voit dans Sofia Et oui, je, je pense qu'on peut voir... Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime là-bas. Et j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai envie de faire des films là-bas. C'est parce que... Euh, effectivement, les choses sont en, dans une transition. Hein, voilà, ça fait 20 ans que le... le le mur est tombé, euh, que euh, c'est un gros bordel, quoi, en gros. Mais du coup, ça donne des formes de vie et d'expression de, assez étonnantes qu'on ne voit pas forcément ici, où les choses sont quelque part... Voilà, les institutions nous, nous protègent, nous encadrent. Euh, voilà, là-bas, c'est beaucoup plus sauvage. Et du coup, il se passe des choses, quoi, voilà. Alors, moi, j'ai l'impression de commencer à prendre beaucoup de place. Peut-être que c'est le moment euh, de vous laisser prendre la parole, cher public. Un micro peut tout à fait circuler vers vous si vous levez la main. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas non plus quelle heure il est et est combien de temps on a encore. Donc, dépêchez-vous, profitez-en. Ce n'est pas vraiment, pas pas vraiment une, une question, mais moi, je suis, euh, j'ai été saisi très, très vite, dès les premières secondes presque du film, par le par le par la, par la dimension dramatique de ce, de ce personnage quoi ce qui fait que j'avais envie de vous demander avant que vous ne fassiez vous-même des commentaires sur votre film s'il n'avait quand même pas reçu une sorte de une sorte de direction d'acteur de, de, de, de, quoi <rire> ah ouais. mais je, je crois que vous avez donné la réponse Et donc je je suis encore plus étonné quoi parce que ce type a vraiment une, une épaisseur de, de personnage que de, de fiction quoi ouais. enfin Enfin, d'une fiction qui se voudrait bien sûr euh, très, très réaliste, mmh. mais ce qui est, euh, est en, en ça, c'est vraiment d'une sauvagerie euh, difficile à, à approcher, hein, je oui, trouve. Oui. Non, mais en fait, bon, alors effectivement, il a son caractère, quoi. Il est, il c'est un caractère vraiment, et, euh, et il est dramaturge dans le film. Enfin, voilà, et je veux dire, il est, il écrit des dialogues incroyables, enfin, voilà. Oui. Euh, mais je pense que, et ça c'est intéressant dans le cinéma documentaire, c'est qu'à partir du moment où il y a une caméra, eh ben, les gens euh, se mettent aussi quelque part à jouer en fait. On est conscient qu'il qu y a une caméra, là on le voit, de toute façon moi je ne l'efface pas du tout, euh, je veux dire pour le spectateur, et, et je pense qu'on euh, se... Il est très conscient, euh, alors il ne sait pas forcément le film que ça va être au final, mais il est conscient que quelqu'un le regarde et le regarde d'une certaine façon. Je, moi, je, effectivement, je commentais entre les... Par moments, voilà, quand j'arrêtais de filmer, euh, Ouais, c'est pas grave, euh, je, je, je commentais en fait ce qui se passait et je, je lui disais que je, trouvais, je le trouvais génial, en fait. Et je pense que ça l'a encouragé, euh, voilà, à... Comme, comme si une partie de, de, de, de lui, euh, voilà, se, euh, se donnait en spectacle quelque part. Il a, hein. il a accentué son personnage. Il a accentué, il a accentué, voilà. Pas, il a certainement pas dé, dé, dé, déformé, hein, en non, tout non, cas non. changé ah, sa nature. Non, ah, non, c'est pas du tout ce que... Non, non, exactement. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Oui. C'est pas pour autant que c'est faux, même au contraire. Oui, non, pour moi, c'est une évident, sorte de condenser de, de, de, de, de ce qu'on peut être, en fait, euh, oui, ça, dans, ouais. dans une intensité du moment, parce que... En fin, fait, qu il a joué genre, son propre rôle, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mmh. Et, et c'est une chose que moi-même, enfin, voilà, dans, dans l'autre film, moi, je suis aussi un personnage, pour le coup, je suis à l'image et je l'avais bien senti, en fait, qu'effectivement, à partir du moment où je déclenche la caméra et qu'il y a euh, potentiellement ce spectateur, quoi, qui est le destinataire, euh, bah, en fait, euh, je, je me laisse euh, comme envahir par une partie de moi-même qui n'est pas forcément d'ailleurs la plus mesurée, la plus rationnelle. Enfin, il y a quelque chose parfois aussi de plus spontané qui sort. Euh, mais voilà, c'est la caméra a cette fonction de, de révélateur, enfin voilà, ou de ouais, ouais, comme un, il y a une opération chimique quoi qui se passe. Euh... J'ai juste une petite question encore. Euh, J'aurais, euh, <rire> euh, c'est bizarre de le formuler comme ça. Puisque le, le, le film et ce que vous en avez fait, il n'y a, a, a pas à le contester. Quoi. Juste, j'ai une espèce de regret bizarre. Il y, y, y a ce jeune qui apparaît à un moment donné, là. Et j'ai regretté qu'il ne prenne pas plus de place. Ah oui. Pas, pas vous <rire> ah, Si, d'ailleurs, j'ai essayé de le, le retrouver après. Ouais. J'ai essayé plein de choses, hein, d'ailleurs, après, euh, pour euh, comme compléter le film. Notamment, je me disais, ah, quand même, il faudrait raconter un peu plus l'histoire de cet immeuble euh, qui est... Euh, un peu, euh, enfin voilà, qui est là. La... C'est aussi pour ça que j'ai appelé le film comme ça. J'aurais pu l'appeler Gigi et Sarah, par exemple, mais, mais voilà, je, je crois que l'histoire des chiens est un prétexte pour. Euh, voilà, ils cherchent autre chose quelque part que les chiens. Enfin voilà, et il y a cet immeuble et toute cette histoire derrière. Qui... Et bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai essayé des choses. Euh, alors, euh, j'avais pensé aussi aux jeunes, effectivement. Mais quelque part, euh, ça rentrait pas dans le film. Parce que le film, c'est ce geste-là. Ce jour-là, effectivement, il y a une unité d'action. Et après, voilà, ça, pff, ça partait dans autre chose. Euh, ça ne voilà, marchait pas. C'est comme un, un, co enfin, un être humain. C'est un organe, un film. Hein, et donc, il euh, bah, y a un membre bizarre qu'on rajoute. Ça, non. <rire> Voilà. Mais je comprends. Je, moi aussi, je, je le trouvais génial, ce jeune comme ça qui, qui est apparu. Comme... Mais de toute façon, il voilà, y, a, y, a y a un côté cadeau, hein, ce film. Il euh, je... y a des apparitions voilà, comme ça et de signes aussi. Par exemple, il euh, bon, y, a, y a le méchant, mais il y a aussi par exemple cet enfant dans la voiture qui brandit un, un avion de chasse en plastique. On évoque des, des Syriens affamés, enfin, euh, on a cité les flics. Euh, enfin, en fait, il y a plein de... de, de, de la, la femme qui dit que la, la sauvagerie bulgare est sans limite, enfin, voilà, tout ça, c'est comme des signes qui étaient disséminés autour de nous et qui se sont mis en résonance quoi, avec euh, la situation que, que traversait Ivan. Euh, et qui, quelque part, voilà, était. Euh, je pense que c'était ça qu'il fallait restituer plutôt que d'essayer de raconter de manière plus classique, peut-être, une histoire documentaire autour de, de ce lieu, par exemple, ou, de, ou même, ou même d'Ivan. D'autres personnes Oui, en haut de la, de la salle. Oui, bonsoir. Je me demandais, du coup, pour le, le montage, en fait, comment vous, vous avez travaillé, euh, qu'est-ce qui vous a guidé Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un minimum de de travail, enfin un minimum de travail, un minimum de montage, euh, comme si tout avait été un peu filmé dans la, dans la foulée. Bon, c'est l'effet que ça fait, comme ça, euh, c'est le rendu, mais, euh, mais du coup, il y a forcément un travail. Euh... Oui, oui, euh, non il y a un gros travail hein, quand même. <rire> en fait, oui, j'avais 6 oui, oui. heures de rush, ça avait duré 6 heures, voilà. Donc j'avais ces six heures, euh, donc, qui ont été euh, évidemment réduits. Euh, c'était relativement simple quand même, parce qu'il y avait une intrigue, enfin voilà, un début, euh, un milieu, une fin. Euh, contrairement à d'autres films, hein, mon autre documentaire, ça m'a pris trois ans hein, pour le monter. Donc vous voyez, c'était une matière protéiforme, beaucoup plus complexe à, à, à monter. Après, voilà, ça, on, a, on a quand même mis plusieurs mois, j'ai travaillé avec un monteur. Enfin, on était à deux, quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire La musique m'a aidée quoi, à trouver une tonalité. Et puis après, c'est des petits ajustements qui se font. Voilà, on enlève certaines choses. Parfois... On, par exemple, voilà, lui, il a, il a cette, euh, ben, une forme de démesure. Des, des, il est excessif. et ben il fallait euh, voilà, trouver le, le, le bon dosage. Comme on fait en fiction, hein, avec les acteurs, hein, quand on a des, des rushes de fiction, on a des comédiens. Ils ont proposé plein de choses pendant le tournage, et euh, bah ça, ça joue mal parfois, ou ça, le personnage là il en dit trop, enfin et tout ça, bah, c'est c'est comme des petits coups de pinceau, quoi, ou de, de ciseaux. Enfin voilà, on ajuste pour trouver euh, le bon endroit pour qu'on soit on soit avec lui, en gros, qu'on le rejette pas, quoi. C'était surtout ça, voilà. La... Et puis aussi, peut-être, ce qu'on a cherché au montage, c'était aussi, euh, voilà, comment... Euh, Jusqu'à quel point on a besoin de savoir ce que sont devenus les chiens. Enfin voilà, parce que c'est bon. Alors d'ailleurs, euh, voilà... Le, le film reste ouvert là-dessus. Euh, on ne sait pas ce qui, ce qui leur est arrivé. Et euh, voilà, y il avait, y avait quelque chose de... Comme le film s'ouvre avec cette, cette, euh, voilà, cette, euh, cette enquête, mais qu'est-ce qui leur est arrivé Il est tellement opiniâtre. Et puis à un moment donné, il lâche, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui lâche. Et ça, c'était pas évident, voilà, à trouver aussi au montage à quel moment est-ce qu'on était, on était prêts, nous aussi, spectateurs, à se dire, OK, bon, bah, tant pis, on ne retrouvera pas ces chiens. Voilà, donc ça, ça nous a pris un peu de temps aussi. On les a cherchés à la Bulac à tout hasard. <rire> non. On les Il bah, y a moins de chiens errants hein, à Paris, quand même. C'est vrai que ça fait moins, en plus. C'est une histoire. Les chiens errants, c'est vraiment euh, dans tous les... Enfin, tout, je, sais, je sais pas, dans beaucoup de pays de l'Est, en tout cas, c'est un... C'est un symbole en fait de, de, de, de, du post-communisme parce qu'en fait, euh, euh, au moment des changements, beaucoup de gens en, se sont achetés des chiens de garde pour euh, parce que les gens avaient peur d'un coup, euh, voilà, le, le, les temps changent, il euh, y a une criminalité, on a peur et en fait, grosse, la grosse crise économique qui a eu a fait que les gens ne pouvaient plus les nourrir et les ont abandonnés et voilà, ça a fait ces chiens errants que Brigitte Bardot essaye de sauver mais que les Bulgares euh, n'aiment pas beaucoup, voilà, sauf certains. Euh, voilà. Et qui sont euh, bah, quand même les derniers habitants hein, de certains lieux. Effectivement, c'est eux. Quoi. Il, y a, voilà, il y a les Ivans et puis il y a eux. Bravo. Ah, merci, monsieur. Pas de souci, mais bien sûr. Mais de toute façon, merci je pense qu'on peut aussi conclure cette séance. Ouais. Et vous inviter à voir la prochaine séance qui débutera à 20h. On vous remercie encore beaucoup, Mojina, d'avoir été avec nous. Eh ben merci à vous. Et donc, si jamais ça vous intéresse, l'autre film, il sort le 24 avril au MK2 Beaubourg. Donc, euh, voilà. Ça s'appelle Je vois rouge. A... C'est sur AlloCiné déjà. Donc, euh, vous pouvez voir. On y sera. <rire> merci beaucoup. Merci à vous.